Sibériennes et Sibériens, bonjour Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le projet de création d'une nouvelle gouvernance citoyenne mondiale vous intéresse. Internet est notre richesse commune. Son accès est capital pour un enrichissement personnel et pour une participation efficace au niveau social, économique et politique. L'accès à Internet doit devenir un droit humain fondamental. C'est l'outil extraordinaire qui relie aujourd'hui la majorité des habitants de la planète. Internet symbolise l'espoir. Aujourd'hui, je partage avec vous ma déclaration d'indépendance du Cybermonde, texte fondateur de la future gouvernance mondiale. Gouvernement du monde, je viens du Cybermonde. Sans gouvernement élu, je m'adresse à vous simplement avec l'autorité de ma liberté d'expression. En nous exprimant à partir du Cybermonde, nous voulons construire un monde indépendant des censures que vous cherchez à nous imposer. Vous n'avez aucun droit moral de nous dicter votre loi. Vous n'avez aucun moyen de nous contraindre. Le cybermonde ne se situe pas dans vos frontières. Ne pensez pas que vous pouvez le réguler, vous ne le pouvez pas. Il s'agit d'un organisme naturel et il croit par notre action collective. Vous n'avez ni participé à notre conversation, ni créé la richesse de notre marché. Vous ne connaissez ni notre culture, ni notre éthique. Nos règles tacites suscitent plus d'ordre que vos ingérences. Vous prétendez avoir la solution à nos problèmes Vous utilisez ce mensonge pour envahir notre cyberespace. Si un problème est identifié, nous le traiterons avec nos propres moyens. Nous sommes en train de former notre propre contrat social. Une nouvelle manière de gouverner émergera selon les conditions de notre monde et pas du vôtre. Notre monde est différent du vôtre mais il est plus en phase avec la réalité issue de l'accélération de l'évolution technologique qui nous a tous rapprochés dans le village mondial. Le cybermonde est à la fois partout et nulle part. Il n'est pas là où vivent les corps. Nous créons un monde où tous peuvent entrer sans privilèges et sans aucune discrimination. Nous créons un monde où n'importe qui, n'importe où, peut exprimer ses croyances, aussi singulières soient-elles, sans avoir peur d'être réduit au silence ou à la conformité. Vos lois relatives à la propriété, à la liberté d'expression, à la liberté de se déplacer et à l'identité ne s'appliquent pas à nous. Elles sont basées sur la matière et il n'y a pas de matière ici. Nos identités n'ont pas de corps. Contrairement à votre monde, il ne peut pas chez nous y avoir d'ordre accompagné de contraintes physiques. Notre ordre émergera de l'éthique, du respect de la diversité culturelle et linguistique et de l'intérêt commun. Bien que nos identités appartiennent à différentes juridictions, la seule règle d'or reconnue dans le cybermonde est « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent ». Gouvernement du monde, n'essayez pas d'ériger des postes de garde à nos frontières. Cela ne fonctionne pas dans notre monde humain. Dans notre monde, toute création de l'esprit humain peut être reproduite et distribuée à l'infini pour un coût nul. Nous aspirons à la liberté et à l'autodétermination. Nous déclarons nos personnalités virtuelles exemptes de votre souveraineté, même si nous continuons à accepter votre loi pour ce qui est de notre corps. Nous créons une civilisation de l'intelligence et de la connaissance. Notre gouvernance mondiale défend une approche ouverte, transparente et inclusive de la gouvernance d'Internet, basée sur le respect de la vie privée, la liberté d'expression, l'accès universel et l'interopérabilité technique. Notre gouvernance mondiale favorise le potentiel d'Internet à promouvoir le développement humain durable, à construire des sociétés du savoir et à favoriser la libre circulation des informations, des idées et des créations à travers le monde puissent elle être plus humaine et plus juste que le monde issu de vos gouvernements. Merci pour votre temps et pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de partager avec vos amis.